Après la première heure gratuite au parking de La Brèche, la ville de Niort propose, depuis janvier 2015, des abonnements à tarif réduit à La Roulière. Ce parking se situe à 2 minutes en voiture de la rue Alsace-Lorraine et de la rue Dupont. La Roulière est le parking de la Colline Saint-André. Il est à 200 mètres des rues piétonnes. C'est le parking de stationnement de longue durée pour le centre-ville. La brèche a une vocation à la terrification horaire. La roulière est un parking qui a une capacité pour accueillir des abonnements, c'est-à-dire des salariés, c'est-à-dire des habitants, et faire en sorte, en effet, que chacun puisse habiter, travailler au centre-ville de façon facile. La roulière, c'est aussi un parking vidéoprotégé. À 200 mètres des rues piétonnes, la roulière, c'est 1 euro par jour, c'est-à-dire un forfait d'abonnement de 30 euros par mois. Vous habitez ou travaillez en centre-ville, profitez des nouveaux tarifs d'abonnement. Rendez-vous à la boutique du stationnement de la Sauce Space, située 64 Avenue Saint-Jean-d'Angély.